Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui un petit nid de frelons asiatique dans une résidence à côté de la piscine. Donc je vais vous montrer l'endroit où il est. Dans ce boîtier de téléphone on dirait. Donc je vais m'habiller et je traite ça. On va aller ouvrir ce joli boîtier et on va aller voir la surprise à deux suites. bon voilà les dédés je suis habillé vous avez vu toujours à côté d'une piscine je pense qu'à Toulouse les frelons ils adorent les piscines donc on va aller ouvrir ce petit boîtier donc vous avez vu, la résidence, ils ont fait un petit dessin pour me dire où ils sont les nids. C'est quand même bien fait. Donc on va regarder ça. Alors, surprise. par rapport à la main donc vous voyez ça reste quand même dangereux donc là je vais mettre un peu de poudre à l'intérieur et après on va replacer le nid comme il était. Voilà. Donc, vous voyez le petit espace qu'il y a là, ben c'est par là qu'il rentré Regardez-moi cette attache. Vous avez vu la couleur du nid quand même Il est plutôt joli. Hein ah oui, on va y rentrer. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, il s'installe partout, c'est plein de frelons. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, parce que j'adore ça. Et je vous dis à très bientôt les dédés. Toi qui n'es pas encore un petit dédé, fixe ce logo et abonne-toi en cliquant dessus.